Donc cette séance est une séance qui a lieu donc comme prévu une semaine après le partiel et on va faire d'abord un petit peu de learning analytics pour essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le cours. Alors c'est quoi le learning analytics C'est une analyse de, de l'apprentissage. En fait l'idée c'est que quand on a un groupe d'apprenants, c'est la terminologie qui est utilisée, donc des étudiants, vous êtes des apprenants, et euh, eh bien euh, qui échangent, hein. on a euh, des données objectives. Dans un cours comme celui-là, c'est les téléchargements de vidéos, c'est les échanges qu'on peut avoir. Et alors, euh, certains, peut-être, on ne les capture pas tous. Et l'idée, c'est que quand on a des infrastructures comme les nôtres, donc Moodle d'un côté, YouTube pour publier les vidéos, etc., et eh bien on peut regarder... Ça, de manière objective, c'est-à-dire pas s'intéresser au cas global d'un étudiant, mais à l'ensemble des étudiants et on s'en sert en général pour améliorer les cours. Moi J'ai beaucoup utilisé ça dans les MOOC que j'ai organisés, le MOOC pour Massively Online Open Courseuse, euh, pour comprendre euh, la dynamique de comportement du groupe et éventuellement réaliser, tiens, là, il y a un décrochage, pourquoi il y a un décrochage, etc., et réorganiser le cours. Alors, on va analyser ici pas grand chose, le nombre de vues, les durées de visionnage, la comparaison avec le couverture attendue. On va regarder aussi un petit peu ce qui se passe sur le forum. Alors, euh, juste quelques chiffres. Donc, ce que vous avez ici, c'est le nombre de vues quotidiennes, oups, euh, le nombre de vues quotidiennes euh, depuis euh, la semaine de rentrée. Alors, euh, vous observez bien évidemment un petit pic. Euh, vous vous doutez que le 4 décembre, c'est le partiel. On est ici. Ça veut dire que, euh, ben, euh, en gros, vous êtes, un certain nombre vous êtes intéressés euh, au cours. C'est d'ailleurs très rigolo parce que, euh, en gros, si on regardait au début de l'épreuve, jusqu'à une demi-heure avant l'épreuve, c'était euh, le déchaînement total. Alors, bon, c'est euh, plus compliqué que ça. En particulier, hein, le nombre total de vues, si on fait la somme de tout ça, hein, de, de, de, de, de toute ce, eh ben c'est un peu moins de 5000 vues. Euh, la moyenne quotidienne, euh, c'est de l'ordre de 61 vues. Et euh, la durée totale, il y a le nombre de vues et la durée, on est de l'ordre de 24 564 minutes. Alors là, je n'ai sélectionné que les vues correspondant aux vidéos du cours. Okay. Donc, je ne prends pas les autres euh, éléments qui sont les autres cours qui sont sur ma chaîne YouTube et autres. Alors, bah, on va regarder un petit peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire euh, globalement euh, Eh bien, euh, là, à ce jour, on a 84 vidéos pour un total de 762 minutes. Je n'ai pas mis les corrigés des partiels qui ont euh, constitué euh, un bon, une bonne partie euh, du pic euh, d'avant... Euh, partiel en termes de vues, et puis vous êtes 59 inscrits cette année. Donc en gros, si on multiplie 59 par 84, on a ici 4 956 vues pour tout le monde, et si on multiplie 59 par 762, on a 44958 958 minutes pour tous. Alors, si on regarde comment ça se répartit, on voit que sur la distribution des vues, ben on a presque le compte, puisque vous ne voyez ici qu'une très faible frange de, de manque sur ce 4956. Alors, on peut dire, youpi boum, tout le monde a vu les vidéos au moins une fois. Par contre, quand on regarde la couverture en termes de durée, eh bien on observe que par contre, ici, on a un gap important qui est de l'ordre de 45%. Et que par conséquent, eh ben, euh, la corrélation entre euh, la distribution des vues d'une part et la distribution du visionnage d'autre part euh, est sujette à question. Alors, qu'est-ce qu'on peut facilement constater euh, D'abord, c'est que, un, tout le monde ne regarde pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent des vidéos. Alors, pourquoi on atteint, du coup, euh, ce maximum Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que qu'on a observé que vous ne regardez pas les vidéos d'une traite. Donc, alors ça, c'est chacun sa façon de faire. Moi, bon, quand j'ai une vidéo de 15 minutes à regarder, je m'arrange pour avoir 15 minutes devant moi pour la regarder d'un trait. Euh, là, non, vous la regardez et puis vous revenez dessus, etc. Il etc. Euh, y a aussi un autre phénomène, euh, c'est que malgré tout, euh, eh il y a un certain de vues qui proviennent de l'étranger et d'un certain nombre de pays francophones. Je sais qu'il y a des collègues étrangers qui s'appuient sur ces vidéos. Et donc, par conséquent, ça relativise encore plus ces chiffres-là, parce qu'effectivement, ben, eux, ils rentrent là. Je peux pas filtrer à la fois les, les statistiques sur les vues euh, correspondant aux vidéos de secours et en plus les trier euh, par pays. Et indépendamment du fait que euh, même en France, il y aurait des gens qui, qui pourraient les regarder sans être inscrits à son université. alors Il y a un inconnu là-dedans, hein, c'est euh, la comptabilisation euh, des vidéos qui euh, sont euh, téléchargées YouTube ne les comptabilise pas, c'est-à-dire qu'il y a certains d'entre vous qui téléchargent des vidéos et qui les regardent offline, et euh, bah, ça c'est une donnée qu'on n'a absolument pas. Alors, regardons également le forum, c'est un, un, un truc intéressant, alors c'est un peu misérable parce que vous avez ici l'historique des dernières années, et vous avez ici le nombre de messages échangés cette année, dont un que j'ai émis, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a écrit un message. Donc, effectivement, au début, on regardait le forum un peu tous les jours, et puis, ben, on a fini par trop le regarder. Alors, il euh, y a une question là-dessus. Donc, d'abord, enfin, excusez-moi. Un premier constat, c'est que le forum Moodle semble totalement inutile. En tout cas, vous n'utilisez pas du tout ce, ce, ce dispositif. Ce qui est étonnant, on aurait pensé qu'il y aurait eu un regain, puisque les conditions de cette année, avec le confinement sanitaire, font qu'a priori, il y a moins de contact avec les étudiants. Par contre, je sais qu'il y a un Discord. Et donc là, je euh, n'ai pas tracé les informations provenant du Discord. Euh, et euh, probablement que ce serait intéressant peut-être que vous nous disiez, euh, si vous êtes plus euh, accro au Discord, si vous préférez utiliser un forum de type, si vous préférez utiliser un forum de type Discord ou un forum euh, de type Moodle. Euh, je ne sais pas si le forum Discord était moment utilisé, mais c'est clairement une question qu'on posera, que je poserai, enfin qu'on se posera au sein de, de, de l'équipe pédagogique.